Thank <music> you. Alors Je suis conseiller agri et pro, je m'occupe des agriculteurs, des artisans, commerçants, profession libérale. Alors Mon métier consiste à accompagner des exploitants agricoles, notamment des viticulteurs, des arboriculteurs, des maraîchers, des éleveurs laitiers, des éleveurs caprins et autres. Il y a certains métiers où on est plus spécialisé, soit dans l'agricole, soit dans le pro, donc du coup artisans, commerçants et profession libérale. J'étais été embauchée en 2001 au crâne agricole directement en CDI. Donc je suis rentrée en 2007 donc au crâne agricole au travers d'une licence en alternance. J'ai commencé par un métier de l'accueil. Directement conseillère, conseillère clientèle, clientèle auprès des particuliers. Par la suite donc conseillère patrimoniale. Et enfin, grâce à des formations, j'ai évolué vers le métier de conseiller agripro. Réalité. Une vraie réalité. La formation, c'est vraiment un atout au sein du crâne agricole du début à la fin. On est formé au départ pour démarrer sur les métiers de conseiller des particuliers. Et puis ensuite, sur les conseillers agripro. on a aussi des modules de formation. Certaines formations sont même diplômantes, donc on est vraiment soutenu par la formation au sein de École. Le secteur AgriPro, c'est toutes les entreprises, les clients qui sont installés, soit dans le domaine de l'agriculture, soit dans le domaine de l'entreprise, donc artisans, commerçants ou profession libérale. Donc c'est une clientèle spécifique, notamment au travers déjà de, de, de, des diverses productions qui peuvent exister. On est là aussi dans les bons comme dans les mauvais moments. Le métier de la banque, pour moi, c'était pas inné au départ, mais par contre, le, le, le métier en fait, de conseillère agri, euh, étant fille d'agri, euh, me plaît énormément. Les clients sont sympas, on a une relation fluide, euh, on est vraiment là pour... Euh pour développer leur entreprise au quotidien, installer les jeunes qui veulent aussi continuer à, per à faire perdurer cette activité. C'est vraiment un métier intéressant. Oui, elle est unique parce qu'elle permet d'évoluer euh, simplement dans la même entreprise et faire différents métiers. On a en fait la possibilité aussi au travers de nos métiers de faire différentes tâches. Et contrairement aux idées reçues, notre rémunération n'est pas en lien avec nos objectifs mais en lien avec notre métier et notre travail au quotidien. Venez nous créer dans école. Venez découvrir cette belle entreprise qui vous permettra d'évoluer simplement. C'est une entreprise qui vous fera confiance et qui vous permettra en fait d'évoluer sur différents métiers si vous vous en donnez la peine. Alors à bientôt A bientôt